Oh mais, je sais pas pourquoi, mais moi, je transfule carrément. C'est trop top. Oh, J'adore. C'est que de bonnes énergies. Franchement, il va être cool. Ça va être chouette. Ça va être super. Je pense ouais. qu'ils vont adorer. Vous allez adorer. Ils vont liker, mais comme non, des non, malades. Non. Excellent. Trop génial. Hey Yorana Gang family J'espère que vous allez bien bienvenue dans cette vidéo Une vidéo très spéciale Parce que comme vous pouvez le voir Une vidéo spéciale Noël Et ça me fait vraiment vraiment plaisir aujourd'hui de vous revoir Tout d'abord, je voulais vous remercier du fond du cœur Pour l'accueil que vous avez fait à la première vidéo de cette série d'épisodes Ça me fait vraiment chaud au cœur Et là, pour la deuxième invitée surprise C'est juste quelque chose d'incroyable C'est une personne que j'admire énormément Elle fait des lives toutes les semaines Tous les vendredis C'est une chanteuse avec une voix en or Un cœur en or une personne qui est juste extraordinaire s'il vous plaît accueillez -ce. accueillez -ce. <rire> <rire> à popo. Ok. Mais je vais dire ça s'il vous plaît les amis à popo bien fort salut tout le monde alors Mitsuru, je vais t'expliquer comment ça va se dérouler cette vidéo Dans la première partie, on va apprendre à se connaître Je vais te présenter à la communauté qui est juste derrière leur écran Et ensuite, nous allons présenter notre objet qui nous tient beaucoup à cœur Et j'espère que tu as préparé ton objet Yes Et à la fin, on va vous réserver une surprise On va pas leur dire, donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo C'est good <rire> C'est parti <rire> petite surprise, j'espère que ça va te plaire. Noël. waouh, un champagne. Yes. Oh my god. Franchement, moi, je suis un pro pour ouvrir les bouteilles et tout. Ah, génial, yes. C'est la première fois de ma vie que je bois euh, des bulles dans une vidéo YouTube. Let's go. Oui. Là, c'est en live, là. Ah ouais, franchement. <rire> allez. Magnifique, voilà. Manuya. Manuilla. Manuilla. Juste incroyable. Mmh. Alors moi, j'adore champagne. J'adore. Ah oui. Franchement. Ah, moi, j'adore les bulles. Avec les bulles, on va prendre des petits apéritifs. Et voilà, des petits apéros et tout qu'on va tester. Il y a un goût pizza, mini chicken crispy, mini chicken crispy, et un barbecue. C'est parti. Allez, pizza. <rire> mmh. Ah, bon, hein. mon petit. Et d'ailleurs, Mitsuru, euh, d'où vient ce prénom-là Parce que ça fait très japonais, c'est ça Non, carrément. À la base, mon père est demi-japonais. Ton père, Kato Yasudo, qui est euh, à 100% japonais, est venu travailler à Makatea dans le phosphate. Et mon père est né, en fait, à Makatea. Ou ma grand-mère, qui est polynésienne, a bah, rencontré donc, on fait donc euh, mon grand-père euh, à Makatea. Père, qui s'appelle Kato, il voulait, en fait, donner des prénoms japonais à tous ses enfants. Il y a Yoko, moi, ma sœur aînée, moi, la cadette. Mitsuru, Kenji le garçon, Ishido le ah, garçon, bon, les et enfants. Miko, voilà, la dernière. Tous la les enfants ont pris. Oui, on nous a tous donné euh, des prénoms japonais. Parce qu'il estimait qu'un prénom japonais correspondait à la sonorité avec un nom avec un prénom japonais. Kato Mitsuru. Ne faites pas attention au physique. <rire> <rire> parce elle dit, oh, le Japon, mais qu'est-ce que t'as de japonais J'ai bien bah, les yeux. Ça, des pas le caractère. Be you, be, fure, be proud of you. On fait un golem. C'est quoi la signification de Mitsuru Est-ce que ah. tu sais Est que as un petit c'est Oh, bah oui, hein, puisque ah ouais, bah j'ai posé des questions. Alors, euh, Mitsuru, ça veut dire. Il suffit juste de regarder euh, Kung Fu Panda. Ben, oui. C'est le élan l'oiseau avec, le... ben, voilà, avec les langues pâtées. Ah, euh... oui j'adore celui qui a le chapeau et tout. Oui, voilà. Ah, ouais, d'accord. Et donc, c'est pas lui, c'est lui, toi C'est lui, moi. <rire> ça dépend, ça dépend de l'heure. Des fois j'ai envie de combattre oh. des fois j'ai envie de jouer oh. Et voilà fait plaisir Ça fait combien de temps que tu joues, que tu chantes, Où est venu cette passion Ouh. Alors je pense que la passion elle est venue dans le ventre de ma mère déjà J'étais baignée dans son univers Ma mère est chanteuse, elle est auteure-compositrice Elle est musicienne aussi Mon père juste musicien Mais à travers leur éducation, ben, ils m'ont transmis euh, cette passion de la chanson Depuis l'âge de 4 ans je vais dire euh, que j'ai commencé à jouer Je prenais l'instrument euh, guitare ou ukulele et puis je commençais à gratter Et à chaque fois je demandais à mes parents Ah mais comment tu joues ça Tu verras, viens avec nous euh, dans, dans les bringues Ah oui autre chose Chose. Par rapport à l'éducation euh, des chansons On m'obligeait à rester euh, dans les bringues Avec mes ah parents oui. ouais, ouais, Ils disaient Ah, Tu viens là, tu ne vas pas jouer Tu viens là, tu t'assois, Tu écoutes Et tu retiens les paroles. 4 ans quoi, à l'époque hein, Et donc c'est comme ça que j'ai acquis J'ai joué gu guitare, les Tout ce qui était musical bah, Je tapais dessus Mais c'est vrai que tu as été plongée très jeune en fait, Dans mmh. cet univers musical ouais. Et c'est ce qui a fait aussi bah, Qui t'a donné l'envie T'as été curieuse de découvrir cet art là Je m'approchais des musiciens Musicienne pour savoir ah c'était quoi les notes et oui. tout, et donc je copiais tout ce qu'il faisait. Par exemple, pendant la bringue, je regardais où est-ce qu'il mettait les notes, donc c'était toujours Do Fa Sol, Do Fa Sol. Si vous aussi vous voulez apprendre, regardez, observez parce que ta mère elle faisait de la musique aussi. Ma mère et mon père en fait, ce sont des, des bringueurs hein, parce qu'ils okay. ont l'habitude de jou chanter, jouer. Ma mère elle a une voix, oh my god. <rire> Donc paix à leur âme hein, parce qu'ils sont plus là Je les remercie parce qu'à travers euh, ces dons qu'ils avaient Cette passion de la musique, eh ben, ils me l'ont transmise Maintenant à mon tour de vous partager euh, cette passion là Qui est juste magnifique pour moi quoi c'est comme un genre de, de médicament qui remplit le cœur, qui fait du bien, qui me fait vibrer et qui fait. Non seulement je vivre, mais ça, ça transmet. En fait, la vibration, elle se transmet à travers l'écran. C'est vrai que c'est juste incroyable. Que, bah déjà là, j'ai les frissons et tout. Oh, ouais. euh, je me souviens bah, dans l'une des vidéos que j'ai vu sur Facebook et tout, que tu m'as envoyé, ça m'a carrément donné les frissons alors que c'était juste une vidéo que tu as enregistrée comme ça. Ah, ouais. Voilà. Oui, C'est vraiment une vidéo le que, soir on a le Pas maquillée, pas, enfin, pas préparée Prêt à aller au lit <rire> mais, mais franchement, ça m'a donné les frissons de fou Et, euh, et d'ailleurs, bah, c'est cette chanson-là qu'on m'a interprétée à la fin de cette vidéo-là Donc euh, hey. à la fin. Ce que je voulais dire, c'est que je crois beaucoup euh, à la transmission d'émotions mm. Que ce soit en direct ou à travers un écran C'est ce que j'ai ressenti en regardant tes vidéos Oh merci mmh. Pendant un confinement, je voulais manger du chocolat parce que c'était pas. Bien évidemment Bien évidemment Bien évidemment Et comme on pouvait pas sortir, donc ça m'a énervé hein, <rire> Donc j'ai pu mon couler et puis blam, j'ai joué et puis euh, les chansons sont sorties Et quand j'ai vu ça, j'ai dit oh mais ça me fait du bien, ça me fait tellement de bien, pourquoi pas partager hein, aux autres aussi je me dis allez go j'appuie sur direct et puis ah, la bien. vidéo elle est partie et c'est parti sans, sans forcément avoir d'idée derrière la tête oui. c'était sur le coup hein, je voulais faire quelque chose de bien parce que ça m'a fait du bien donc allez je vais faire du, je veux le partager aussi aux, aux autres à la première vidéo j'ai vu 20 personnes qui se, sont, euh, qui se sont connectées je dis mais euh, d'où est que ces personnes et puis d'un coup c'est monté hein, jusqu'à 200 je dis waouh Enfin, Moi-même j'étais étonnée quoi! Et, et ensuite ils m'ont envoyé des retours de Ah Mitsu, merci beaucoup pour ta bonne humeur, pour ta joie de vivre, pour ton humour, parce que je rigole beaucoup. Ah oui, franchement, <rire> on s'amuse comme des fous. J'ai rire, communicatif. Ça, se, voit, rire, gastrice, ça se ressent! Ouais. Mais oui, c'est clair! Franchement, je me Mais oui, c'est bon, hein oh, bon, bon! Oh my god, Nia, merci! Yeah ça fait un bout de temps que tu es dans la chanson que tu persévères, que tu es à fond et que tu ne lâches pas, ça c'est vachement important <rire> est-ce que tu peux nous dire ben, quel est ton secret, quelle est ta force pour pouvoir continuer alors que plein de personnes arrêtent en cours de chemin alors c'est vrai qu'il y avait des fois où je voulais arrêter parce que ben, c'est prenant hein. mon objectif c'est de transmettre le maximum de messages des messages de, de positivité d'espoir, pour ne pas qu'on se laisse tomber, parce que c'est facile de, de se laisser tomber alors qu'on a toujours cette petite flamme à l'intérieur de nous qui dit euh, non vas-y euh, continue hein, brille brille brille et dans ma tête j'avais une petite voix qui me disait continue à faire ce que tu fais parce que c'est tellement beau c'est tellement positif c'est tellement cool que ça ne peut que rendre service et euh, faire du bien petite anecdote par exemple quand je fais euh, mon live le vendredi à 17h en france le samedi 4h du matin 4h du matin ouais. donc il y a des polynésiens qui sont fidèles hein, et qui sont là régulièrement, ben, bah tous les vendredis, je m'en fais ici. Les 4h du matin chez eux, ils allument leur, leur réveil. Ensuite, euh, ils, un, ils se connectent, ils mettent leurs écouteurs pour ne pas déranger les personnes qui dorment à côté d'eux. Et allez, c'est parti quoi Et tout, bah, Envoyez, envoie, envoie Et j'envoie, et j'envoie C'est notamment des chants assez nostalgiques de Tahiti oui. d'antan et wow. tout. J'adore, ça me fait carrément vibrer et Je suis la plus heureuse hein, de pouvoir interpréter euh, des chansons euh, de, de Tahiti Bah ben, Merci maman, merci papa, grâce à vous hein, répertoire Ça fait énormément de bien aussi toutes les personnes qui t'écoutent et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils sont motivés, qu'ils sont fidèles à tes lives, Qui sont là à chaque fois qu'ils se lèvent à 4h du matin parce que je pense que ça les apporte beaucoup. Oui c'est ça. Même de rien, je pense que dans nos vies on a besoin de cette petite lueur de, je ne sais pas comment dire, mais cette petite lueur d'espoir et je pense qu'à travers tes musiques, à travers ta personnalité aussi, quelque chose bah, qui nous garde motivés à continuer à, mm, mm, de sourire. Ça. Ouais, c'est ce que je veux continuer à transmettre. Je suis contente d'apporter un tout petit peu de lueur d'espoir. Je parle beaucoup. Non, hein. mais non bien. ça va? <rire> bien non, te mais pas. tu T'inquiète pas. Non. non. Alors maintenant, ce que je vous propose, la gang family ainsi que Mitsuru, c'est de nous présenter ton objet préféré. Et eh bien, c'est ça. Wow. C'est mon kamaka, c'est mon ukulele hawaïen qui a été utilisé avec un bois très très ancien qui me suit partout. C'est mes animations au restaurant ou alors je au bas dans les bars, dans des euh, animations à l'extérieur ou chez des particuliers. Ça c'est mon petit en tout bijou. Cas, il est euh, très euh, magnifique. Hein. Magnifique. C'est un kamaka wifi qui a été euh, fabriqué euh, à Hawaï. D'accord ah, voilà. Il vient de Hawaï alors. Ah, il vient de Hawaï. Il a un son juste euh, extraordinaire ça me fait voyager ce son là oui. et je peux vous dire les amis que moi aussi j'ai un cam enfin non c'est pas un camarade, j'ai un ukulele oui. et que le son n'est pas du tout pareil franchement hein, <rire> celui là euh... On va dire que c'est la limousine des, euh, des ukulélés euh, hawaïens hein. Ça fait vibrer mon cœur Quand je l'ai entendu la première fois ah. Ben voilà, ça a tout de suite été mon, mon coup de foudre Alors Maintenant les amis, ça tout de vous présenter l'objet Qui me tient beaucoup à cœur en ce moment Allez Il s'agit d'une bougie C'est très rare mais euh, pendant les périodes de Noël surtout J'adore allumer des bougies Ça me fait rappeler un peu la période ben, hivernale Lorsque j'étais en France ah. Et donc ça, je ne sais pas si tu arrives à sentir Ça sent extrêmement bon C'est que des produits au parfum naturel Oh, ça sent trop bon Exactement, c'est aux fruits tropical c'est à Tahiti, mmh. c'est 100% naturel au niveau de la mèche et de la cire mmh. et les parfums, bah, c'est pareil naturel donc franchement, j'adore les bougies, c'est tout ce que j'aime pendant les périodes de Noël oh. Juste avant de, par exemple, si j'ai besoin de méditer, bah, j'allume toujours une petite bougie ou alors si j'ai pas de bougie, j'allume de l'encens, donc ça met déjà, ça pose déjà l'ambiance hein. J'aimerais bien t'offrir alors cette bougie du Oh coup. merci que tu le sens les senteurs euh, polynésiennes. Oh super. En plus euh... oh, j'adore le parfum. Ouais, merci. Et ça va et bien Ah oh, merci beaucoup. Ah oh, je suis très touchée. Oui, ah <rire> oh, j'adore. Wow, ouais c'est local quoi. Local ouais c'est pour ça sans, ça local. Touchée, ouais. Et moi franchement, à Noël, il n'y a qu'à Noël, je mets des bougies Ah ouais Voilà, j'embête toute ma famille, je, je, je vais allumer des bougies <rire> Ma mère a dit mais ça sert à quoi les bougies et tout Non, j'ai dit ça fait vraiment, j'aime bien l'odeur Ça donne une ambiance zen, calme, paisible voilà. ouais, Et après je crois aussi. beaucoup à la puissance des odeurs que Ça peut oui. nous calmer, ça peut nous, nous apaiser Alors les amis, maintenant nous allons passer à la grande surprise que Mitsuru a accepté de faire avec moi <rire> Bon les amis vous savez que je suis pas un très très grand chanteur. <rire> je chante dans ma salle de bain. Je suis à côté d'une magnifique professionnelle. Ah, merci. Donc euh, on va... Je vais faire ce que je peux. Okay. Donc euh, voilà et merci beaucoup bah, déjà en avance d'avoir accepté de chanter avec moi. Oui avec plaisir. Euh, c'est quelle chanson on va chanter je te laisse. Alors cette euh, comme c'est la période de Noël donc euh, l'idéal ce serait de chanter une chanson de Noël. Et cette chanson là euh, c'est une vieille vieille très ancienne chanson qui s'intitule... Apu Haari. Une très vieille chanson parce qu'il y a ma mère qui connaît mmh. aussi cette chanson-là. Ah ben voilà, nos super A bah le... tous nos parents, à tous nos grands-parents qui connaissent la chanson, mmh. chantez avec nous. <rire> On va chanter tous ensemble. Oui, fait fait. oui c'est Féfé fait fait, là Oui. Okay. Attends. J'approche alors Approche. Approche un peu ton cœur du transistor. Il aigle le volume un peu plus fort <rire> Écoute bien ce disque-là Il vient de loin, il est pour toi Écoute, il te dira Je t'aime encore <rire> Alors les amis, maintenant on va vous réserver une magnifique surprise C'est la surprise <rire> que vous attendez tous Nous ouais. allons vous interpréter une magnifique chanson qui s'appelle Abou Harin C'est parti Ici en plus. Oui, oh là là magnifique. Suis, franchement, je suis euh, carrément Super. touchée et bah, de pouvoir euh, partager ça avec vous et avec toi et non, merci. Avec merci, merci. Bonne fête de Noël. Bonne fête Ouais, ouais. Ah oh, génial Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé en tout cas, moi ça m'a fait super plaisir de pouvoir chanter cette chanson, franchement. Avec plaisir N'oubliez pas bah, de liker cette vidéo-là, de la partager au maximum, et surtout de me mettre un commentaire également en dessous de cette vidéo-là. Parce que dans la prochaine vidéo, vous serez peut-être tiré au sort. D'ailleurs, je vais partager le commentaire que... Que as tiré au sang Merci ah <rire> D'ailleurs, je cherche. c'est le champagne, je crois. <rire> T'inquiète pas. Alors les amis, donc là, je vais prendre un message que... En fait, vous avez laissé un message sous la dernière vidéo, l'épisode 1, avec Manuari. Donc là, je vais prendre un message que je vais partager tout de suite. Donc après, ça sera à votre tour de mettre des messages sous cette vidéo, que je tirerai au sort dans la prochaine vidéo, que je partagerai <rire> ensuite. C'est bon Ouais c'était dur, c'était ah, dur c'est pas évident là <rire> félicie, félicie. le message donc c'est d'une de nos abonnés de la gang family qui va s'afficher juste là, je vais la lire en même temps que vous il s'agit de Hanna Tahiti qui dit super vidéo dit comme d'habitude, je trouve que c'est un excellent concept que tu nous livres, continue dans cette voie et si tu as besoin d'idées au sujet de tes futurs invités tu pourras même nous demander que nous voudrions voir sur ta chaîne enfin bref, keep fighting Magnifique J'adore je, je clique C'est où qu'il faut cliquer <rire> Juste en dessous Ok, je vais cliquer Allez, N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, de liker cette vidéo et de partager à fond bah, pour faire découvrir ce magnifique talon qui est à côté de nous. <rire> Donc voilà, je compte sur vous. Et merci encore une fois, et merci encore une fois à Natahiti pour ton message. Et peut-être que le prochain, ça sera vous que je partagerai dans une prochaine vidéo. Allez, on like Mitsuru, est-ce que tu aurais par hasard euh, un message à faire passer Des remerciements, profite Oui, de ce moment alors tout d'abord je voudrais vous remercier euh, d'avoir suivi cette vidéo et puis surtout d'avoir entendu <rire> Teddy chanter pour la première fois et en Thaïtien. Alors la félicitations, Paki Merci, Paki, paki. paki. De Deuxièmement, bah, je voudrais remercier Mr. Jones avec qui euh, je passe tous les vendredis avant de chanter euh, sur mon live euh, sur Mitsuruka qui me rend encore plus belle et d'ailleurs je suis à chaque fois impressionnée parce que je change de tête à chaque fois quoi donc là je suis vraiment enchantée je suis ravie et merci oui. merci on te, fait de, monsieur... on te fait de très gros bisous ah oui, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur Jean, merci le temps de passer au salon désolé excuse moi il va, il va me grander <rire> Merci infiniment Mister Jones pour toute la créativité que tu mets en place pour me transformer, pour le transformer oui. euh, On est vraiment ravis de passer entre tes mains De troisièmement, merci aussi à tous mes followers qui me suivent sur Mitsuru Kato Off, Qui soient... Euh, qui, qui soient oh mon dieu <rire> je sais je voudrais remercier euh, tous les followers euh, qui me suivent sur ma page euh, Facebook. Et l'année prochaine, euh, je vous donnerai rendez-vous euh, sur ma page à partir de mi-janvier. Voilà. Le temps est que je fasse la fête, qu'on <rire> <c 'est> se repose. <rire> repose et qu'on se ressource, surtout se euh, ressourcer. Dernier, tout dernier message. J'ai encore le temps. B, okay. je suis piplée B, c'est le champagne. Voilà, le dernier message que je voudrais vous adresser Je suis en immense gratitude pour tous vos, vos bonnes énergies Parce que grâce à vous, on continue encore à produire des vidéos, euh, des lives, des vlogs, etc Juste parce que non seulement ça nous fait plaisir, ça vous fait plaisir Mais le fait de partager et de, de recevoir également euh, tous vos bons commentaires, vos meilleurs commentaires Ça nous fait juste chaud au cœur quoi et à chaque fois, euh, ça m'émeut, hein? Donc du coup, euh, je me dis, ben allez, je vais continuer à partager mes chansons à Vous faire voyager, à vous faire rêver L'amour, c'est la solution à tout voilà, n'oubliez surtout pas l'amour. Mettez l'amour dans votre cœur. C'est la solution pour tout. Franchement, c'est vraiment magnifique. Merci du fond du cœur pour ton message. Je suis complètement d'accord avec toi. La motivation, franchement, elle vient de vous. Vous nous donnez tellement énormément d'amour que ça nous, ça nous motive à, à nous dépasser, à, à faire des choses juste incroyables pour vous. Merci pour tout votre soutien. Merci. En tout cas, passez de très bonnes fêtes. N'hésitez pas à suivre Mitsuru Kato Off sur sa page Facebook. Franchement, vous n'allez pas le regretter. Vous allez <rire> Adoré. Merci beaucoup, euh, les amis, d'avoir regardé jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est pas encore fait, et de partager cette vidéo pour que le maximum de personnes bah, voient tout cet amour-là qu'on puisse partager au maximum de personnes. La gang family, prenez soin de vous. Il me reste plus qu'à vous dire Marulu, Nana, nana à et bientôt. à bientôt! <musique> Alors t'es dit que tu te désagréais. <rire> j'adore j'adore. Tu sais pas à quel point j'adore les macarons. Ah ben c'est vrai! Et même Mr. John, ouais. il a une de mes stories, m'a quand même offert des macarons. Non! Parce que moi j'adore. Ah ben voilà, cadeau. Mais là, c'est enregistré, là. Tu oui. tournes. Oui, ça tourne. Oh, c'est vrai. Ma fleur. Mmh. La bouche. Mmh. Mmh. Ça sent mmh. trop bon les macarons. Mmh. là, là. Donne giam un des amis. Allez, servez-vous. Servez-vous, enjoy. C'est pas le pas ah, Non, Ça lequel tombé. Lequel je commence. Ah, ah bah le chocolat oh, évidemment. Chocolat, chocolat. B. Oh. Oui. Je mange comme un cochon. <rire> J'ai jamais tourné de vidéo mmh. comme ça. Hein. Jamais. <rire> C'est trop bon. Oh Et les macarons. Bani. Oh. Mmh, Bani ou coco? Mmh, coco. Coco. Magnifique. En fait, on les a... amis, on, ne... on voilà. s'éclate là. On vous a placé les paroles juste mmh. là. Comme ça, vous nous voyez bien. <rire> J'ai mis mes petites lunettes. Bon, je oh, finis génial. mon macaron. Fini, fini. Je me remplis une autre coupe. <rire> oui, ma coupe aussi. Après, on va chanter. On va chanter voilà. les amis. Ne vous en faites pas, on va chanter. Roi. On arrive. On ne sait pas dans quel état, mais on va chanter. Roi. On arrive. <rire> Champagne on va, finir la... non, on va finir la bouteille, tu penses Bien sûr! Bang bang <rire> Vous êtes prêts les amis? Let's go! Let's go. <rire> Et la gang family, il me reste plus qu'à vous dire... Ah oh, non! <rire> je refais, je refais, oh, refais. Regarde -moi, regarde -moi. La gang family, il me reste plus qu'à dire... Oulala, là ça devient... <rire>